C'est là, c'est ces deux lignes. Euh, J'étais tout seul, on est des milliers. Bientôt, vous allez tous m'oublier. Désolé, mais je vais devoir vous quitter. Dis-toi seulement qu'on a kiffé. C'est un bon morceau pour finir les concerts, c'est un bon morceau pour finir un album, c'est un bon morceau aussi et des bonnes paroles pour finir. Carrière, entre guillemets, de Orel 5. Il dit, un peu en rigolant, mais il dit, je finis ça et après j'arrête le rap. <rire> et honnêtement, quand on voit le documentaire, on voit comment il a galéré, il dit ça, un peu en rigolant, d'accord, mais c'est à moitié sérieux, je pense. Au tout début du documentaire, quand il galérait de ouf, quand il était seul encore, sans frère, il lui dit, peut-être qu'il faudrait que tu t'amuses pendant deux ou trois jours. Et Aurèle, il dit, là aussi, à quel point il est sérieux mais il dit, euh, « Ouais, mais faire de la musique, c'est pas amusant. » Donc moi, je me dis, son frère, ce qu'il voulait dire, c'est euh, « Amuse-toi sans faire de la musique, en fait, amuse-toi tout court. Euh, » Mais ça peut aussi vouloir dire, ou être interprété comme ça, « Fais de la musique en t'amusant. » C'est-à-dire, euh, « Essaie pas de te prendre la tête sur je suis en train de faire un album. J'ai telle pression, je me mets la pression pour ça. Il faut que ce soit mieux que le précédent, etc. » Ça peut être interprété de ces deux manières. Et Bébé Boa, je pense qu'il est venu... Dans un élan où Aurel, il en avait rien à foutre en fait. Je sais pas, il s'amusait. Peut-être il n'était peut même, même pas conscient en fait. Il a juste, je sais pas, il était peut-être en train de pianoter, d'essayer différents sons et il a fait un truc sans réfléchir. Et puis euh, bah, il était en train de s'amuser. Puis ça a donné bébé Bois. Mais il dit ça. Il dit, mais la musique c'est pas amusant. Et je pense que ce qu'il veut dire quand il dit ça, Aurel, c'est que faire de la musique comme lui, il le fait avec son approche, c'est-à-dire on fait un album, c'est son taf en fait. Et avec l'approche qu'il avait, la pression qu'il se mettait, et parce qu'il était seul à ce moment-là, peut-être il le dirait aussi, pour les, même quand il n'est plus seul dans le processus, on a vu qu'il galère aussi beaucoup quand il est avec Scred, mais quand même ça avance, et euh, je suis sûr que seul, il aurait... je ne sais pas s'il si serait capable de faire un album vraiment seul, Aurel. J'ai l'impression qu'il est un peu comme moi et comme tant d'autres, euh, je sais pas s'il est euh, TDAH, ADHD, trouble de, de l'attention juste hyper créatif. Il a tendance à partir dans tous les sens, c'est ce qu'on voit dans le documentaire. Euh, tant dans le, quand il est au mic, même avec Faz, c'est Faz qui dit ça à un moment, parce qu'Aurel il teste plein de trucs, mais je crois que Faz il dit qu'en fait du coup c'est cool, parce qu'il se laisse aller, il teste plein de trucs, puis après... Euh, mais je crois que c'était un peu ambivalent, ça voulait dire un peu les deux gens. C'est super cool, mais en même temps, ben des fois, il peut partir dans tous les sens, puis on peut perdre du temps, peut-être. Euh, mais c'est là que justement les autres sont là pour faire le tri, orienter, puis se dire OK, ou dire à ben, enfin, voilà on va partir dans cette direction, où ça c'est nul. Euh, et d'ailleurs, il avait fait ce truc à la France, c'était une des maquettes, où il avait l'air assez emballé à Aurel, mais en même temps... Il avait l'air de s'en foutre un peu, je ne sais plus. Euh, il, il, je pense qu'il était conscient que c'était un, un échec, mais il était... Euh, je ne sais pas, je n'arrive je, je, pas à capter exactement quel... Il, euh, il avait l'air d'être entre les deux. Genre, il pensait que c'était potentiellement une bonne idée, mais en même temps, il réalisait que c'était un peu n'importe quoi. C'était un peu... Euh, et d'ailleurs, c'est là que Scred a dit, là, c'est le, le summum, c'est le maximum qu'on pouvait atteindre euh, dans le pire, en fait, qu'il pouvait faire seul il dit, comme j'ai dit un peu en rigolant, oh, « bon, Je finis ça et après j'arrête le rap. » Peut-être ça veut dire qu'il va, va continuer à faire de la musique, mais il va faire autrement, il aura une autre approche peut-être. Bon, si tu me dis, si tu dis non au rap, mais oui à la musique, est-ce que ça veut dire que tu vas faire la, la chanson ou rester un peu plus dans le truc pop Ou il est déjà, c'est un peu une pop star déjà, il est déjà fond dedans, puis il fait ça très bien. Mais c'est encore plus galère, je trouve, de, de faire du... Euh, de la chanson que de faire du rap euh, parce qu'il faut, il faut chanter il faut, hein, il faut utiliser la voix autrement il y a un format qui est différent il faut être plus concis que dans le rap où dans le rap tu peux débiter donc ouais, moi je m'étais dit, tiens parce qu'il a dit ça, il a dit je finis ça après j'arrête le rap même si c'était en rigolant à moitié mais euh, je pense que ça venait quand même d'une frustration du processus avant ça je crois qu'il dit aussi mais je sais pas pourquoi je me suis mis à faire un album j'avais pas besoin de ça, j'avais pas besoin de faire ça et ça, ça sera ce serait intéressant d'en parler. Est-ce que c'est... Il y a Vald aussi qui en parlait. Je crois qu'il y a Vald et Aurel D'ailleurs, ils ont fait un morceau sur, euh, sur l'album de Vald, c'est ça euh, Péon Qui parlait de ça, du fait que même s'ils étaient euh, « riches » en guillemets, puis qui qu'ils euh, font de la musique et tout, ils, ont de... enfin, ils font ce qu'ils aiment, mais ils triment, en fait. Ils triment quand même. Autant lui que Vald, je crois qu'ils l'ont dit clairement, ils n'ont pas besoin de faire des albums. Vald, disait dans une interview avec, euh, avec Mehdi, euh, dans Le Code, que selon lui, il avait juste encore un peu d'argent à faire pour euh, être bien, être un peu plus libre en termes de ce qu'il voulait faire. Il disait aussi dans l'interview, ouais, moi mon album, je voulais l'intituler Le Blues du, du Péon. Euh, et je crois que c'est son, son manager, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Marcus, qui avait recadré en, en disant que, enfin, ouais, je sais pas, il avait juste euh, écarté cette idée. Et Vald, il disait, moi, je serais super content de sortir juste une mixtape. Et donc une mixtape, c'est clair, c'est moins, c'est pas présenté comme un album, ça, ça peut se permettre d'être moins propre en quelque sorte, en termes de mix, etc. Et c'est vrai que c'est parce qu'ils font un album, tant Orelsan que Vald, et parce qu'ils ont aussi, Orelsan euh... il a Scred à côté de lui, Vald il a Marcus à côté, qui, vont... qui sont un peu euh... plus dans le côté business j'ai l'impression, et perfectionnistes et on va prendre en, en compte le marché euh, et on ne va pas se permettre de faire n'importe quoi, et ben parce qu'il y a cette dimension-là, euh, on va dire euh, commerciale, ces enjeux-là, ben, ça fait que peut-être ils galèrent davantage pour faire leur projet. Vald aussi, il se plaignait un petit peu, il se disait, on a mis, je pas, ils ont mis deux ans aussi, je crois que c'était aussi euh, à, à, par rapport au Covid et tout, que c'était le plus long qu'ils avaient mis pour faire un album. Et lui disait, mais voilà comme je l'ai dit avant, si ça tenait qu'à moi, euh, je sortirais une mixtape. Pas d'album, mais des mixtapes. Et d'ailleurs, le dernier truc, je vais juste après on va revenir sur Oral Sam pour euh, éviter de partir dans tous les sens. Payon d'ailleurs, c'est le plus populaire, parce que c'est en featuring probablement. Semi-auto, c'est le dernier single qu'il a sorti, un demi-million en à en, en peu près un mois. Franchement, un, moi j'ai l'impression que c'est un morceau, euh, je sais pas, c'est quelqu un quelqu'un qui n'est pas connu qui a fait la prod, je crois. Euh, un peu dans un genre particulier, je crois que c'est de la house, de la musique électronique, un peu de club. C'est clair, ce n'est pas un morceau phare, ce de... n'est pas du tout un hit de, de Valve. Mais peut-être que c'est ce qu'il a envie de faire, qu'il n'y a rien de mal à ça, tu vois. J'ai l'impression que ça, ça, ça se s'associe davantage à son idée de faire des, des mixtapes. Ou genre, euh, il n'a pas envie de se prendre la tête, il a une prod qui l'inspire, même si ce n'est pas une prod qui va faire un hit il veut sortir le truc, peut-être c'est pour soutenir le gars qui a fait la prod, peut-être c'est aussi, enfin c'est probablement pour plusieurs raisons, mais en bonne partie aussi parce qu'il a envie de s'éclater puis faire un truc qui n'est pas trop réfléchi, il va poser dessus et il publie. Ça fait des chiffres finalement, c'est un morceau de plus qui fait un demi-million en un mois de play et c'est des tubes malgré tout. Puis ça, c'est aussi du contenu pour rester dans l'esprit des gens, etc. Après, je sais pas comment le public prendrait, tu vois, s'il sortait une mixtape et que tout était nul. Je pense de toute façon ils se permettraient pas de sortir un truc qui, qui serait nul entre guillemets. C'est clair. Par contre, moi ce que je trouve important aussi, c'est que quand on a un artiste, en tout cas à partir d'un moment donné, peut-être ça va être le cas de Vald maintenant, Aurel Sam peut-être aussi, je sais pas. Comme ils n'ont pas la nécessité de faire des albums, ils peuvent être libres, ils peuvent arrêter de faire de la musique, ils peuvent disparaître de la circulation s'ils ont envie. Après, à quel point il y a une part d'ego peut-être, ou une peur, enfin la peur du coup, elle, elle serait liée à l'ego, j'imagine, mais une peur de décevoir les fans, de perdre euh, en audience, parce qu'on n'est plus trop présent, voire on disparaît de la circulation, on sort de l'esprit des gens, les gens ils vont écouter d'autres artistes, parce que nous on a arrêté de sortir de la musique. C'est là qu'ils qu passeront l'épreuve de la temporalité, est-ce que, est que leur musique ou une partie de leur œuvre elle sera intemporelle et ça, on ne peut que s'en rendre compte quand ils auront disparu de la circulation. Est-ce que les gens vont continuer d'écouter leur musique J'imaginais que Vald et peut-être Oren sont dans une position où ils ne vont plus sortir d'album. Je vais revenir aussi sur qu'est-ce qui me fait penser qu'Oren a peut-être sorti son dernier album. Ce qui ne veut pas dire qu'il arrête de faire de la musique, mais juste qu'il arrêterait de sortir de la musique en tant que Oral san Mais peut-être qu'il contribuerait. Il a déjà fait, hein. il a écrit pour d'autres artistes. Il a contribué, je crois, à des morceaux de... Je crois qu'il a été dans l'écriture Stromae. Et je sais qu'il a, il a fait d'autres tafs comme ça. On, on... il le mentionne déjà, d'ailleurs, le... pour la première partie de sa carrière, dans le... la première partie du documentaire. Mais donc, effectivement, ils ont peut-être peur. Ils n'ont pas besoin de continuer à faire des albums, mais peut-être qu'ils ont une part d'ego qui fait qu'ils ont peur de disparaître de la circulation, qu'on les oublie, euh, même si financièrement, ils sont probablement très bien... Euh, actuellement. Est-ce qu'après ils ont nourri une obsession Est-ce qu'ils sont devenus addicts à leur taf et qu'ils euh, ne peuvent plus s'arrêter parce qu'ils euh, sauraient... J'ai pas l'impression qu'ils sauraient pas quoi faire après parce qu'ils sont hyper créatifs. Orel Sam, il a déjà fait, euh, il a écrit un film, il a joué dans un film autour de, de lui et de Grange. Ils ont écrit, ils ont tourné la web série euh, qui, était, qui était sur Canal Plus aussi euh, bloquée. Je sais qu'il a fait des doublures euh, pour des, des animes. Donc ils ne vont pas arrêter de faire des trucs, ils ne vont pas arrêter d'être dans la, dans la création, je pense. Sauf que peut-être ce sera plus dans la musique. Walt, on ne sait pas trop ce qu'il va faire après. Peut-être qu'il va vraiment faire ça, et il va sortir des, juste des morceaux comme ça, sans trop se prendre la tête. Du coup, il va, il va, il va perdre, tant lui, Corel Sam, peut-être qu'il ferait ça, ils vont perdre beaucoup moins d'énergie et de temps à faire de la musique, mais ils vont s'éclater. Il faut accepter, en fait, si on prend cette approche, que la qualité ne sera pas forcément... Pas toujours. La plupart du temps probablement elle sera en dessous des albums qu'ils ont sortis euh, et accepter ça c'est pas c'est pas mauvais en soi et il y a énormément de fans qui vont apprécier probablement des morceaux d'Orelsan et de Vald qui sont pas à la hauteur des albums mais qui qu ils ont quand même quelque chose mais c'est vrai que c'est dur, moi j'ai jeté à leur place je sais pas ce que je ferais, ce serait méga dur de, de lâcher prise sur euh, l'image en fait qu'ils ont créé à travers leur projet artistique qui est connecté à eux, même s'il si faut avoir une certaine distance et savoir se détacher soi-même de sa persona artistique. C'est comme un avatar. C'est pas eux-mêmes en tant que personne Nous, on les connaît euh, surtout, on a cette image, en fait, d'eux en tant qu'artistes. Après, ils partagent quand même la vulnérabilité et leur, leur part d'humanité à travers des interviews. Ça, c'est euh, très appréciable. Mais énormément de fans vont vraiment s'arrêter à eux en tant qu'artistes et eux, euh, on va les juger par rapport à leur œuvre. S'ils nous sortent un projet en guillemets pourri ou moins bon que leur album, il y a beaucoup de fans qui l'image qu'ils ont de ces artistes va changer juste parce que ils ont sorti un projet qui est euh, tout d'un coup moins bon que leurs albums précédents. Et il y a un truc hyper intéressant dans la deuxième partie du documentaire sur Oralsan, il, a, il, a eu, il était deux ans pratiquement absent, sans nouvelle musique, sans, euh, sans être présent sur les réseaux. Ils avaient fait un morceau avec Nino. Nino, Nino, je ne sais pas comment on va dire Nino. Ils, ils ont tourné le clip pendant qu'Aurelsan travaillait sur l'album Civilisation. Ils ont tourné le clip de Millions. Et il y a un, un gars qui était sur le tournage qui a publié une photo où Orelsan il n'est il pas mis en valeur, on va dire, physiquement. Et il s'est fait méga clasher juste pour son apparence physique. Genre euh, qu'il avait pris 20 ans, euh, qu'il ressemblait à une vieille, euh, je sais pas, une femme au foyer, je ne sais plus quel terme ils ont utilisé, de, de 50-40 ans, etc. Qu'il était fini, après ils ont... Et oral en fait, disait qu'il était surpris ou déçu, ou les deux, qu'en en fait, il jugeait son morceau, son travail, sa musique, à travers cette photo. Et donc, ça c'est la preuve que c'est probablement ce qui va arriver. Si Orelsa, un jour, il sort un morceau, un projet qui n'est pas à la hauteur, qui est pas aussi bon que le dernier album qu'il a fait, il risque de se faire clasher et il y en a un qui vont dire il est fini. Franchement, il a plus rien à prouver de toute façon. Mais ce qu'il ne faut pas négliger, en fait, c'est le kiff de l'artiste. Si Orelsa ou Vald, ils prennent leur pied en sortant des morceaux, en faisant des morceaux surtout, c'est vrai qu'après, ils sont pas obligés de les sortir. Ça pourrait rester dans un cercle restreint. Ils pourraient lancer un, un truc d'abonnement, par exemple, euh, que pour les vrais fans qui vont du coup publier de la musique seulement pour les vrais fans qui vont payer leur abonnement mensuel, un truc du genre ou annuel. Euh, et du coup, ça permet d'un côté, forcément qu'il y aura des leaks, probablement il y aura des fans qui vont partager ça au-delà, mais ça permet d'une part de limiter l'exposition de projets qui seraient moins bons par rapport à ce qui a été fait avant, ce qui est sorti commercialement en tant qu'album, et single et clip, etc. Voilà, et qui pourrait du coup euh, impacter de manière négative l'image euh, qu'ont les fans de l'artiste. Mais ce qui est important du coup c'est qu'en fait l'artiste il prenne son pied, il kiffe qu'il ait une approche différente à la musique, qu'il se permette de faire des trucs un peu moins prise de tête, un peu moins réfléchi, un peu moins travaillé, mais en fait, qu'il est dans le kiff. Et en fait, de faire ça, ça peut probablement débloquer de super projets. Enfin, déjà, ils vont s'éclater, ils ne vont pas drainer leur énergie, ils ne vont pas se fatiguer, faire un burn-out euh, à cause d'une approche qui, qui serait trop méticuleuse et trop euh, avec trop de pression, qui est trop pensée en mode commercial. Et il faut cartonner, il faut faire mieux qu'avant. Il n'y a rien de mal à ça, hein. c'est juste que ça engendre une approche différente et ça taxe le corps et l'esprit beaucoup plus. Après on voit, commercial, enfin, financièrement, c'est renta... enfin, plus rentable. Mais est-ce que, la... Est que ça vaut la peine de faire un burn-out à chaque fois pour un album, tu vois, quand, quand tu n'as plus besoin en fait, de faire d'album par exemple Après je dis pas, je suis content que Aurel Sand se soit pris la tête sur le dernier album parce que... C'est un, un chef-d'œuvre. C'est ouf quand même comme taf. Et, et ça en valait ça la peine. On voit aussi comment Scred, il est au bout de sa vie, sur la fin du processus. Phase. Aussi, je crois qu'il est bien, bien, bien atteint à la fin du processus. Et eux, en plus, ils ont la tâche horrible, j'ai envie de dire, de faire le mix de tous les morceaux. Donc c'est eux qui sont encore plus obsédés que Aurel sur les détails, les volumes de chaque instrument sur chaque morceau, euh, la voix, les effets qu'on va mettre sur la voix, sur les instruments, à quel endroit on va placer chaque instrument dans l'espace. Pour être quelqu'un qui, qui, qui a fait déjà tout ce qu'eux, ils ont fait dans le processus, je peux te dire que le mix, ça peut être hyper galère, surtout si tu fais pour ça pour un artiste comme Aurel pour un album. Et tu sais que derrière, il y a des millions... De personnes qui vont écouter à donf le, le projet maintenant il n'y a pas c'est probable qu'ils ont parce qu'ils étaient fatigués parce qu'ils étaient au bout de leur vie ils ont mis plus de temps à faire certaines choses ils ont fait des erreurs ils ont on le voit c'est explicitement expliqué dans le, la deuxième partie du documentaire ils ont perdu énormément d'heures des centaines d'heures je crois qu'ils disent par épuisement, par fatigue, parce que ça leur faisait... Quand tu es fatigué, tu prends des mauvaises décisions, tu prends pas les bonnes décisions, t es drivé un peu par les émotions, juste t'es pas apte à être concentré pour faire les bons choix. Et ils ont galéré. Euh, à la fin, ils ont rendu un truc de ouf, mais ça veut pas dire qu'ils auraient pas fait mieux en fournissant, entre guillemets, moins d'efforts. Ou en tout cas, en se reposant un peu plus. S'ils avaient pas de deadline, si la de deadline, elle était un an après... Tu peux pratiquement être sûr qu'ils auraient mis un an de plus à faire le, le, le projet. Et qu'ils ne se seraient pas forcément moins fatigués. Je ne sais pas. Ça se discute. Euh, Qu'est-ce qui me fait croire aussi que c'est potentiellement le dernier album d'Orel de Dans son dernier morceau, « "Civilisation", dernier morceau du dernier album, qui donne le titre à l'album, la manière dont ça se finit, c'est hyper épique. Moi, je me dis, mais derrière, ok, c'est épique pour une fin d'album, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire derrière avec un autre album, mais je me dis, qu'est-ce que tu fais après ça, après l'album aussi, après les autres albums, après la carrière, sur 20 ans, qu'est-ce qu'il a fait, oral Qu'est-ce que tu fais après ça Et tu vois là, comment ils se sont pris la tête, comment ils ont, ils ont trimé, ils se sont, ils se sont vraiment, euh, ils ont tout donné pour finir, pour faire ça. Tu te dis, est-ce qu'ils auront envie de vivre la même chose, avec la même approche, et se mettre encore plus la pression, parce que ce qu'ils ont fait, leur dernier album, il est... Ça aussi, ça se discute, les goûts et les couleurs, c'est subjectif, mais d'ailleurs j'aimerais bien avoir leur avis, peut-être après un an ou deux, après avoir rendu l'album. Peut-être c'est aussi la manière dont les morceaux du dernier album vont se vivre en live, mais j'aimerais bien avoir leur avis à Scred, à Elsa peut-être à Ablai aussi, à phase pourquoi pas. Je ne sais pas si la phase il a bossé sur l'album, l'avant-dernier album, la fête est finie. Mais j'aimerais avoir leur avis sur... Selon eux, entre les deux derniers albums, lequel est le meilleur Et peut-être d'argumenter aussi pourquoi. Mais supposons que celui-ci, ce soit le meilleur. Euh, est-ce qu'ils ont envie, est-ce qu'ils auront la force, l'énergie Ils n'ont ils ont clairement pas la nécessité de le faire, en tout cas, mais est-ce qu'ils auront l'envie et la force et l'énergie de... l'ambition aussi, je ne sais pas, ou la curiosité, peut-être la folie, on peut dire, de... Il nous balançait un autre album plus tard. Qu'est-ce qu'il peut faire Après, il n'y a pas de limite, bien sûr, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire... différent, c'est sûr, on peut toujours faire différent. Après, mieux, c'est subjectif, de nouveau. Euh, Qu'est-ce qu'on va apporter de nouveau Scred, il dit toujours ça, qu que... il faut qu'on apporte un truc, il faut qu'on fasse un truc qu'on n'a jamais fait, il faut que ce soit nouveau, etc. Ça ne peut pas être 100% nouveau évidemment parce que sinon tu aliens les gens et puis ils ne vont pas comprendre ce que tu as fait, ce que tu seras trop avant-gardiste. Mais voilà, il faut qu'il y ait assez de fraîcheur pour qu'un projet soit quand même euh, marque les esprits. Mais dans cet album, une, der une des dernières lignes, c'est là, c'est ces deux lignes. Euh, J'étais tout seul, on a des milliers, bientôt, vous allez tous m'oublier. Désolé mais je vais te voir.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 est-ce que est c'était intentionnel On verra. Euh, ça ne veut pas dire. Donc, il disait dans le documentaire Je finis ça, après j'arrête le rap. Donc, il n'a pas dit J'arrête la musique. Peut-être qu'il va contribuer à d'autres artistes il va écrire il va co-écrire avec d'autres artistes il va peut-être faire un peu de prod et les, les, faire, les, les offrir à d'autres artistes. En fait, c'est ce que je peux supposer qu'il pourrait arriver ou que ce que ça pourrait décider, c'est de continuer à faire de la musique, mais plus, plus en étant lui-même l'interprète principal, mais en contribuant. Par exemple, il va écrire de la musique peut-être pour Angèle, pour euh, Stromae, comme c'est déjà le cas, pour d'autres cas avec qui il travaille, d'autres artistes, avec qui il, il a déjà travaillé, ou il travaille encore en ce moment. Et peut-être qu'il va kiffer faire des instrus tranquilles dans son coin avec Scred, et partager avec d'autres artistes. Bien sûr, il y a le cinéma, il, a, il adore ça. Il ne l'a jamais caché, il a déjà fait euh, un film. Il a écrit, on peut dire qu'il a co-réalisé, non Comment c'est loin ou comme c'est loin. Bloqué, la série bloquée. Et il a un tas d'autres idées, ça c'est clair, c'est clair. Donc c'est probable que la suite d'Orenson, ce sera ça, réalisateur, slash acteur, tant qu'il s'amuse, c'est ça. Si ça se trouve, il va développer des jeux, des jeux vidéo, des applications. Dans le processus de civilisation, je crois qu'à un, un, un, un moment donné, il partait en couille et il était en train d'élaborer une application qui mettrait de l'ordre dans ses notes. Je crois qu'il était en train d'écrire un, une application, d'élaborer une application. Je ne suis pas sûr qu'il ait des, des skills en programmation, mais en tout cas, il, il élaborait le concept ou le fonctionnement d'une application comme une matrice qui viendrait... Euh, faire les connexions entre ces différentes notes, ces différents bouts de texte dans ces 10 000 notes pour faciliter son travail. D'ailleurs, c'est assez, assez intelligent, hein, si ça se trouve, c'est ça qu'il euh, qu va faire après, il va développer ce, ce genre d'application. Mais là, Scred, il lui avait dit du coup, mais tu, tu délires quoi, tu euh, finis juste l'album quoi, t'as pas besoin d'écrire une application. Mais il est hyper créatif, donc il va, il va continuer à créer, que ce soit de la musique ou autre chose. Mais pour en revenir juste à ses notes et pour euh, conclure, c'est ça que je voulais dire, il a énormément de notes, il, a, il est toujours en train de décrire des trucs. Et en fait, dans ce qu'il écrit, comme justement Manifeste, par exemple, c'est un, un, un film, c'est du storytelling pendant 7 minutes, c'est une histoire, et comme je l'ai dit avant, ça pourrait être adapté en court-métrage, avec un plan-séquence tout le long du film. En fait, dans toutes les notes qu'il a, qui jusqu'ici lui servaient, pas que je suis sûr que ça lui servait principalement pour la musique, mais je suis sûr que dans ces mêmes notes, il a eu des idées de films. En fait, il a des idées de films là-dedans, en fait. C'est un peu tout. Euh, C'est des notes d'histoire et d'idées, en fait, simplement. Et donc, dans ces 10 000 notes, et Dieu sait combien de mots et de caractères, il y a déjà de la matière pour faire des films. Et moi, ça ne m'étonnerait pas qu'Horel Sam euh, arrête la musique en tant qu'Horel Sam. Peut-être qu'il contribue, comme je le dis, coécrire co-écrire euh, avec d'autres artistes. Mais qui se concentre astute sur le cinéma. Et ouais, bah tiens, je fais un peu ma propagande, mais si tu fais de la musique, mon e-book, Les 7 ingrédients du de 8, devrait probablement t'intéresser et t'être utile. D'ailleurs, le premier ingrédient que je cite, c'est une équipe. Et pour conclure, Oral San n'aurait jamais fait la carrière qu'il a fait, peut-être il n'aurait même jamais sorti un album s'il n'avait pas eu sa petite équipe. Composé en effectif restreint de lui-même, Scred et Ablai, sans parler de Faz et d'autres personnes qui ont contribué à leur manière dans l'œuvre de Horatza. Sur ce, prends soin de toi, détends-toi, bois de l'eau. J'aurais dû boire de l'eau là, je pas bu pendant une heure. Et fais ce que tu aimes. A Mousto. Ciao. Oh.